Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos où vous trouverez les liens des vidéos de présentation. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur Utip. Dans la vidéo précédente, on s'était intéressé à la discipline de l'écologie scientifique, à l'approche de la philosophie de la biologie qui en explore les concepts, et nous avions regardé de plus près un concept de cette science, le concept de biodiversité. On avait notamment conclu que dès ses balbutiements, l'écologie scientifique a eu pour objet d'enquête et d'inquiétude les répercussions de l'agir humain sur les environnements naturels et sur les populations humaines. Aujourd'hui, on fait un pas de plus en direction de cette préoccupation à l'égard des conséquences de l'agir humain sur les milieux biologiques en s'intéressant, avec Elie Mermans et Antoine Dussault, à la manière dont l'éthique, et plus particulièrement l'éthique de l'environnement, a des rapports avec cette discipline de la biologie, construit ses thèses en relation avec des concepts et des savoirs écologiques, et puis, comme dans la vidéo précédente, après avoir posé ces premières généralités, on passera à un exemple plus particulier, qui sera de nouveau celui de la biodiversité, traité cette fois-ci à travers l'approche de l'économie écologique, dont la chercheuse Lauriane Mouisset est spécialiste. Premier aspect qu'on va aborder, donc, les liens entre écologie et éthique de l'environnement. Avant de laisser Elie Mermans et Antoine Dussault se présenter, je voudrais m'excuser pour la qualité visuelle et sonore de ce premier long segment. Quand on passera à la partie avec Lauriane Mouisset, on retournera à la normale, bien sûr. Vous allez le comprendre assez vite, mais ce tournage-là a été fait à distance, puisque tous deux travaillent à Montréal, au Québec, et il a été fait avec le matériel à disposition. Je vous encourage à ne pas vous arrêter aux conséquences de cette difficulté technique parce que tout ce qui a été dit était vraiment très intéressant et il est tout à fait certain que vous ne voulez pas manquer cela. Comme toujours, j'ai accompagné l'ensemble avec des infographies et en cas de besoin, n'oubliez pas que vous pouvez activer les sous-titres. On commence donc par les présentations. Je m'appelle Élie Mermans, je suis doctorant à l'Université de Montréal et à l'Université de Paris 1 et Je me spécialise en philosophie de l'écologie et en philosophie de l'environnement. Et ma thèse porte sur le concept écologique d'espèce clé de l'hôte et sa relation, ses relations aux éthiques dites écocentrées. Euh, donc, euh, des éthiques euh, de l'environnement qui vont reconnaître euh, une valeur non instrumentale à des fours écologiques comme euh, des espèces, des communautés, interespèces, des écosystèmes. Donc, je suis aussi coordinateur du groupe de recherche en environnementale et animale, le GREA, euh, qui est basé euh, à Montréal sur le territoire autochtone de cédé des Gagnan des Haga. Euh, C'est un groupe de recherche qui euh, réunit donc des chercheuses et des chercheurs en éthique environnementale, en éthique animale et à l'interface des deux disciplines. Des chercheuses et chercheurs donc euh, qui sont anglophones et franc euh, francophones majoritairement. Et euh, la recherche qui est faite au GREA et à la fois à la fois une dimension euh, académique mais aussi euh, pratique ou concrète où euh, on, les enjeux environnementaux et liés aux droits des animaux, au bien-être animal sont associés à une réflexion sur euh, les implications euh, pratiques que peuvent avoir euh, les théories philosophiques euh, des deux. Je suis professeur au Collège Lionel Group euh, près de Montréal au Québec euh, dans mes travaux, je m'intéresse à la philosophie et l'histoire de l'écologie, à la philosophie de la biologie et à l'éthique de l'environnement. Et beaucoup des questions auxquelles je m'intéresse euh, mettent, mettent en relation des enjeux euh, concernant ces trois, ces trois domaines de recherche. Notez également qu'Antoine Dussault est chercheur affilié au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, au Centre de recherche en éthique et à l'IHPST à Paris. Donc, une question de philo et histoire de l'écologie qui m'intéresse de plus en plus ces derniers temps, c'est la question de la nature des communautés et, en fond, question qui est soulevée par le grand débat entre holisme et réductionnisme, ou organicisme et individualisme en écologie. Ce débat entre holisme et individualisme en écologie, c'est classiquement la question de savoir si les communautés et les écosystèmes ne sont que des agrégats fortuits de populations, ou s'ils sont des entités à part entière. Et euh, en fait, plus je lis les écologues, euh, disons, du début du 20e siècle, chez qui on a prétendu trouver cette polarité-là, plus je deviens convaincu qu'en euh, en fait, il faut la déconstruire, la grande polarité, holisme-individualisme ou holisme-réductionnisme à propos de l'écologie, et qu'il faut euh, développer des caractérisations plus subtiles qui euh, rendent mieux compte des, des, diverses, des, des positions qui ont été défendues par les divers auteurs. Donc, c'est quelque chose que je fais dans un de mes récents articles sur Elton. Je montre que sa position est absolument pas classable, ni du côté du holisme euh, tel que traditionnellement conçu, et du peu réductionniste, et que, ça, et que Elton euh, propose quelque chose qui ressemble à une voie médiane. Et euh, je suggère à la fin de l'article, en fait, cette voie médiane-là, c'est ce qui caractérise pas mal la vision de la plupart des écologues euh, qui, ont, euh, qui ont travaillé par la suite. Et, euh, euh, et, et donc, euh, dans le fond, la, la grande polarité, euh, les, les deux pôles, il n'y a à peu près aucun, aucun écologue euh, qui peut... Euh, peut être d'un côté ou de l'autre, et, et même Clemens, ce qu'on présente comme, et ça c'est un, un article que je vais écrire dans les prochains mois, même Clemens, ce qu'on présente euh, souvent comme un peu le, le paradigme de la position à liste, Mais en fait, euh, quand on regarde ce qu'il écrit, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et euh, c'est même parfois assez difficile de voir quelle est la différence entre ses, sa, sa conception des communautés et celle de son grand rival, Henry Gleason qui, supposément, lui, euh, euh, serait, serait l'origine des conceptions plus réductionnistes. Si l'écologie est une discipline scientifique qui s'est construite en partie pour adresser des problèmes de dégradation des milieux par les activités humaines, on peut se dire qu'elle porte en elle une forme de projet normatif, discriminé entre de bonnes et de mauvaises actions à l'égard de l'environnement. Ce qui impliquerait par conséquent de se doter volontairement d'un corpus éthique, élaboré en même temps que ses objets d'études et ses méthodes. J'ai donc demandé à Elie Mermans et Antoine Dussault quels sont les liens entre éthique environnementale et écologie scientifique. Est-ce que l'écologie scientifique participe activement à l'élaboration d'une éthique, ou bien est-ce que l'éthique reste une sphère à part qui vient penser en aval à partir de ce que produit l'écologie scientifique comme concept C'est Antoine Dussault qui y a répondu en premier. Alors, moi, je suis un grand fan de l'idée selon laquelle il y a un, un fossé logique infranchissable entre le domaine des faits et le domaine des valeurs, donc le domaine de la science et le domaine de l'éthique, ce qui fait que, à mon avis, les liens entre éthique, l'environnement et écologie ne peuvent qu'être indirects. Donc, ça n'implique pas qu'il n'y en a pas de lien, mais ça implique qu'il faut être prudent, qu'on ne peut pas penser, par exemple, que euh, de l'écologie, on peut déduire une éthique ou encore que euh, les jugements à propos de ce qui est vrai, à propos du monde écologique qui sont formulés en écologie doivent être déterminés par des jugements de valeur éthiques. Un, un des liens indirects qui m'a intéressé beaucoup dans mes travaux, c'est euh, comment il, il semble être le cas que les découvertes en, en écologie suscitent des nouvelles préoccupations éthiques, et notamment dans le cas des éthiques écocentrées, il semble être le cas que euh, ce sont nos découvertes à propos des écosystèmes, des communautés, qui nous font voir que finalement, ben, on a des devoirs qu'on ne soupçonnait pas avoir avant euh, d'avoir fait l'étude approfondie des, des communautés et des écosystèmes. Donc, comme, comme je le mentionnais, à mon avis, ce lien-là est indirect. C'est en partie ce qui rend la question intéressante, puisque là, il faut préciser de quelle manière s'opère ce lien indirect entre l'écologie scientifique et euh, les, les normes éthiques de nature euh, plus écocentrée. Euh, un philosophe euh, dont les propositions m'intéressent beaucoup, c'était John Baird Callicott qui propose de faire le pont entre, les, entre la science et l'éthique via euh, l'effet que peuvent avoir les découvertes scientifiques sur notre sensibilité morale. Donc, euh, la question chez Calicut est abordée dans une perspective humienne, une perspective éthique sentimentaliste ou euh, fondée sur les émotions. Ici, il est question de la conception de l'éthique de David Hume, le philosophe écossais du XVIIIe siècle. Pour Hume, la morale n'est en gros pas une affaire de raison, mais une affaire de sentiment. Je vous ai mis en barre d'infos le lien vers un article sur la morale sentimentaliste si vous souhaitez approfondir la question. Euh, et, et là, ça suscite toutes sortes de questions, parce que ce n'est pas clair que les sentiments classiques euh, au centre de l'éthique humienne, les sentiments qu'on qu peut éprouver envers d'autres individus, peuvent être euh, élargis à des entités complexes comme les communautés et les écosystèmes et donc une partie du travail consiste à avoir quel type de sentiments pourrait être mobilisé par des éthiques écocentrées. Lorsque Calico se penche plus spécifiquement sur le type de sentiments qui peuvent être impliqués dans une éthique écocentrée, il va proposer que ce sont les, les sentiments euh, qu'on éprouve typiquement envers notre communauté d'appartenance qui en viennent à être élargis à euh, ce qu'on appelle en écologie la communauté biotique. Donc, dans, dans ce type d'analyse-là, il y a l'idée d'une analogie assez forte entre les communautés humaines et les communautés biotiques pour que les mêmes types de sentiments moraux puissent être mobilisés. Moi, à mon avis, c'est une faiblesse de l'approche de Calicotte et dans un article que j'ai publié dans Environmental Ethics, je fais valoir que ce serait plutôt les sentiments du type esthétique du sublime qui pourraient donner lieu à une éthique environnementale écocentrique Je fais ici un petit aparté rapide de définition. L'esthétique du sublime, qu'on trouve notamment développée chez Kant, c'est globalement l'idée que, face à certains objets, on fait l'expérience particulière du sublime, en gros on est dépassé, émerveillé, voire écrasé et effrayé par tant de grandeur par rapport à notre petitesse et notre fragilité humaine. Et certains phénomènes naturels, comme les tempêtes, les orages ou juste une chaîne de montagnes, par exemple, font partie de ce qui provoquerait ce sentiment de sublime. Rien à voir donc avec des sentiments qui sont rattachés aux sentiments d'appartenance à une communauté, mais il s'agit là de sentiments qui produisent des jugements moraux à l'égard des choses naturelles ce qui est une manière d'être en relation avec elle, et donc c'est une base pour décider comment agir, comment se comporter à l'égard des choses naturelles. Pourquoi à mon avis les sentiments, caractéristiques, les sentiments typiquement euh, éprouvés envers notre communauté d'appartenance euh, peuvent difficilement s'étendre à la communauté biotique, c'est qu'à mon avis, ça exige de faire une analogie trop forte entre les, euh, les communautés biotiques et les communautés humaines, et ça, très tôt dans l'histoire de l'écologie, les écologues ont insisté là-dessus que ce n'était qu'une analogie, disons pédagogique, l'analogie qu'on faisait entre les communautés humaines et les communautés biotiques, et donc il ne fallait pas la prendre au pied de la lettre et en tirer trop d'implications. Donc à mon avis, la proposition de Calicot ne prend pas assez compte des dissemblances de, de, de, de importantes qu'il peut, qu peut y avoir entre les communautés humaines et, euh, et les communautés biotiques, notamment le fait que dans les communautés biotiques, bien, les interactions, c'est pas tout à fait ce qu'on appellerait des interactions sociales, c'est quand même des prédateurs qui mangent des proies, euh, donc c'est des types d'interactions qui, euh, disons qu'on voudrait condamner et combattre dans une société humaine. Donc pourquoi je propose les sentiments, le sentiment du sublime comme alternative? c'est qui me semble que, euh, donc à première vue, ce qui me semble, c'est que euh, historiquement, c'est un sentiment euh, qui a toujours euh, euh, eu son importance dans notre, euh, dans notre rapport à la nature. On pourrait dire de la manière suivante, c'est que dans le cas de, des sentiments centrés sur la communauté, c'est la nature en tant que communauté qui est un objet de nos sentiments, alors que dans le cas de l'esthétique du sublime, étant donné qu'il semble assez naturel d'éprouver ce type de sentiment-là envers la nature, c'est des, des sentiments qu'on peut éprouver envers la nature en tant que nature, donc va avoir à la voir comme autre chose qu'elle-même. Donc, donc, la question du rôle des sentiments dans le passage des, euh, des faits à propos de l'écologie aux, aux valeurs de type écocentré, euh, c'est la question, dans le fond, de euh, euh, est-ce qu'on est qu a des raisons de reconnaître une, une valeur non instrumentale aux écosystèmes? Une valeur instrumentale, c'est la valeur d'une chose qui, pour le dire vite, n'est pas donnée par l'utilisation qu'on compte faire de cette chose, mais réside dans sa seule existence. C'est-à-dire que la valeur de mon camarade ne se trouve pas dans le fait qu'il me rend tel ou tel service, mais dans le simple fait qu'il existe comme sujet moral, donc pas question de lui faire du mal en l'exploitant pour mon propre bonheur. Classiquement, la valeur non-instrumentale est réservée aux humains, et c'est tout l'objet de l'éthique de l'environnement, comme le disait Antoine Dussault tout à l'heure, d'explorer des extensions de l'éthique aux non-humains, notamment l'extension de l'attribution de valeurs non-instrumentales, par exemple à un écosystème. Mais une fois qu'on a répondu à cette question-là, il en reste une autre qui est extrêmement importante, qui est qu'est-ce que ça implique au plan pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est au juste conserver un écosystème quand on veut répondre à cette question-là, il faut spécifier des critères qui nous donnent une idée de ce que ce seraient les états à promouvoir ou les états à maintenir au sein des écosystèmes. Et dans mes travaux, un concept particulier auquel je m'intéresse, qui peut accomplir ce travail-là, c'est le concept de santé écosystémique ou santé des écosystèmes. Et donc, c'est un concept qui... Qui propose d'élargir aux écosystèmes un concept qui a traditionnellement été appliqué aux organismes individuels. Et là, ça, ça suscite des questions. Est-ce que ça implique qu'il faut voir les écosystèmes comme des organismes Dans mes travaux, je vais valoir que non, que le concept de santé peut être appliqué aux écosystèmes en tant qu'écosystème sans nécessairement les concevoir comme des organismes et renouer avec cette espèce de vision organiciste des écosystèmes, même si, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça ne me semble pas certain elle a vraiment existé, cette conception organiciste des écosystèmes. Euh, donc ça, c'est une des questions. Et l'autre question, ben, c'est euh, une question qui, est, qui, euh, qui se pose pour le à propos du concept de santé, euh, euh, pas seulement quand on veut l'appliquer aux écosystèmes, mais même dans le cas de la santé des organismes ou de la santé humaine. C'est que le concept de santé est un concept qui semble un peu euh, à la frontière entre le normatif et le descriptif, puisqu'il semble en un certain sens être fondé dans la science biologique. Mais à un autre sens, euh, ben, il fournit une norme, il nous donne un critère de ce que ce serait le bon état de l'organisme dans le cas de la santé des organismes. Et là, ben, dans le cas de la santé des écosystèmes, il y a aussi le même enjeu de voir comment, euh, comment un concept peut être à la fois descriptif et normatif au sens qui est pertinent pour, euh, pour la conservation environnementale. Et, et compte tenu de ma perspective euh, plus youmienne, sur laquelle il y a un fossé, euh, important entre le domaine des faits et des valeurs, bien, un des défis, c'est de caractériser la normativité propre au concept de santé et au concept de santé écosystémique d'une manière qui, qui, qui demeure compatible avec cette idée qu'il y a une forte indépendance entre la science et les valeurs éthiques. Une, une voie propice pour euh, résoudre un peu ce, ce, ce puzzle euh, euh, concernant la normativité du concept de santé écosystémique, c'est euh, le travail qui est fait en philosophie de la biologie sur le concept de fonction et son caractère normatif. Le concept de fonction en biologie et en écologie, c'est un concept assez compliqué, disons du moins qui a été l'objet de beaucoup de débats. Mais en gros, ce à quoi il faut penser là, c'est des choses du type « l'œil a pour fonction la vision » dans le cas d'un organisme, ou « le loup est un prédateur qui a pour fonction de maintenir l'équilibre de l'écosystème forestier » dans le cas d'un écosystème. On voit assez rapidement que le problème de cette notion réside dans le fait qu'elle tend à donner une finalité particulière à l'existence d'un organe ou d'un type d'individu. C'est assez problématique parce que, dans l'évolutionnisme, on considère que le « moteur » de l'évolution, c'est le hasard. Parce que si on intègre l'idée d'une finalité, on tombe vite sur la question mais euh, qui a pensé que ça nous serait utile Et nous voilà partis dans des thèses qui impliquent l'existence sinon d'un ou plusieurs dieux, du moins d'une nature intelligente, qui produit des trucs utiles, se régule, etc. Mais on utilise quand même le concept de fonction pour sa valeur descriptive. Effectivement, avec les yeux, nous voyons. Effectivement, le loup mange tel et tel animal, et c'est ce qui maintient l'écosystème forestier dans un état particulier de régulation, etc. Euh, beaucoup d'auteurs et d'autrices en philosophie de la biologie euh, associent au concept de fonction une forme de normativité, mais une forme de normativité qui demeure assez faible pour ne pas impliquer euh, des considérations éthiques et, et donc euh, pouvoir euh, euh, rester fondé euh, en biologie et, euh, euh, et préserver cette idée qui, euh, moi, me semble importante d'une euh, séparation entre le domaine de la science et le domaine de la normativité. Donc là, euh, la normativité au sens éthique. Donc là, on aurait une normativité biologique, qui est donc une normativité interne au domaine de la science. Mais étant donné que c'est une normativité faible, euh, euh, bon, l'idée d'un fossé entre la science et l'éthique serait, serait préservée. Ensuite, c'est Elie Mermans qui a répondu à la question et vous allez voir qu'il n'a pas tout à fait la même approche qu'Antoine qu Dussault. Donc, moi, dans mes recherches, euh, j'aborde le lien entre euh, éthique de l'environnement et euh, écologie à travers donc, le concept d'espèce qui qui est un concept qui a été élaboré par euh, Robert Payne euh, à la fin des années 1960. Payne, c'est un écologue spécialiste euh, des communautés marines, c'est ce qu'on va appeler les communautés intertidales, donc qui sont soumises au phénomène des marées. Et, euh, au cours des années, euh, au début des années 1960, a mis en place, euh, <rire> en fait il est arrivé donc, sur euh, la côte pacifique des états unis et euh, il s'est aperçu que euh, c'était l'endroit idéal pour essayer de tester euh, certaines hypothèses relatives au rôle des espèces prédatrices euh, dans l'organisation et la structure des communautés écologiques. Et donc euh, ce que Payne a fait, c'est euh, globalement de euh, choisir euh, une certaine route euh, côtière, puis de euh, de, de prendre des, de, en fait d'arracher avec une barre des étoiles de mer et de lancer au loin <rire> pour euh, voir euh, quel effet ça allait avoir sur la communauté. Euh, donc au début, c'était juste comme ça, puis s'étant aperçu que ça avait des effets sur euh, la composition en espèces de ce qu'on va appeler le substrat rocheux, qui est en gros donc euh, les différentes roches <rire> qu'on trouve euh, au bord de, de l'océan. Il a mis en place des expériences beaucoup plus euh, structurées, on va dire, euh, et euh, a réussi à documenter le fait que lorsque l'on retire l'étoile de mer, qui est donc une espèce prédatrice, euh, les espèces qui habituellement vont euh, composer euh, entre elles sur, ce, sur cet espace rocheux vont euh, disparaître au profit euh, d'une espèce de moule euh, qui euh, va prendre au fur et à mesure tout l'espace euh, et donc va, va, va provoquer un changement euh, assez radical sur euh, la communauté écologique qu'on pouvait observer avant le retrait de l'étoile de mer. Euh, donc ça c'est un peu euh, pour situer, euh, pour pour expliciter ce que c'est le, enfin les, les débuts du concept d'espèce clé doute. Euh, moi ce qui m'intéresse dans ce concept-là, pour euh, revenir au lien entre étude de l'environnement et écologie, c'est que la manière dont euh, Payne a caractérisé les espèces clé doute euh, au tout début de ses recherches tend à faire écho à euh, au principe de, euh, au principe éthique formulé par Aldo Léopold on considère l'un des fondateurs de l'éthique de la terre euh, qui euh, dans euh, un almanach du comté des Sables publié en 1949 va euh, proposer comme principe moral ou principe d'action que euh, une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté éthique et elle est injuste lorsque euh, elle tend euh, à à Là où le concept d'espèce clés de est intéressant, c'est qu'il euh, semble être une manière de rendre opérationnelle l'éthique de la Terre d'Aldo-Léopold dans le sens où protéger des espèces clés de euh, permettrait euh, de préserver euh, l'intégrité, la stabilité et la beauté d'un certain type de communauté écologique qui, euh, relativement à l'éthique de la terre d'Aldeleyev, peut considérer comme étant une communauté écologique qu'il se répond de protéger. Après la première formulation euh, du concept d'espèce clé de euh, il y a eu différentes applications, euh, différentes compréhensions de ce concept-là par les écologues, puis par les biologistes de la conservation ou les conservationnistes. Et donc, on a eu une multiplication des définitions, une multiplication des usages entre euh, début des années euh, 1970 et euh, les années 1990 où on, on a eu un débat autour de ce concept-là et où s'est posé la question, donc, euh, de qu'est-ce qu'on veut dire par espèce qui est doute, à quoi nous sert, en fait, ce concept-là, euh, à la fois d'un point de vue théorique, puis euh, d'un point de vue euh, que je vais qualifier de pratique ou de concret euh, plus en termes de conservation. Et donc euh, écologues et conservationnistes se sont réunis dans les années 90 pour essayer de trouver comme un, une sorte d'entente sur euh, ce à quoi devrait s'appliquer ce concept-là. L'aboutissement des discussions a amené à, un, à ce que je considérais être un autre concept d'espèce doute qui ne va plus s'appliquer euh, aux espèces prédatrices, Enfin, ne va plus que s'appliquer aux espèces prédatrices. Il peut s'appliquer à un certain nombre d'espèces. Le concept s'applique à, à des espèces qui vont avoir un effet beaucoup plus important sur leur communauté écologique ou leur écosystème que leur nombre, le, le nombre d'individus qu'on peut trouver dans ces communautés ou ces écosystèmes pourrait laisser penser. C'est-à-dire que même si on a des petites populations, on peut avoir, lorsqu'on retire ces populations ou lorsqu'on les réintroduit dans une communauté écologique ou un écosystème, des changements aussi significatifs que les moules qui d'un coup excluent toutes les autres espèces de leur habitat. Là où ça peut être problématique, c'est que la façon dont ce concept-là a été modifié perd le lien qu'on avait entre... Euh, l'approche de Robert Payne et l'éthique de la terre d'Aldo Léopold. Donc, c'est pas de dire que la façon dont il a été reformulé ne permet pas d'en faire un, un concept qui permet d'opérationnaliser des, des éthiques éco-centrées, c'est-à-dire d'essayer de, de protéger des communautés interespèces pour leur valeur non instrumentale et non pas pour la valeur qu'elle peut avoir pour les intérêts humains ou des intérêts euh, les intérêts d'animaux euh, sentients qu'on pourrait qualifier de leur intérêt propres on perd notamment la dimension holistique évolutionnaire euh, qui était euh, propre au, à la première version du concept qui selon moi est importante lorsque on, on tente de de défendre une éthique de la Terre, comme l'avait envisagé euh, Aldo Léopold, ou comme euh, aussi euh, certaines, certains philosophes, notamment certaines écoféministes comme euh, Karen Warren ou euh, Catherine Norlock. Une des façons où on peut approcher ce lien entre euh, éthique de l'environnement et écologie, c'est euh, donc la manière dont certaines valeurs, qu'on euh, va qualifier de non épistémique euh, au sens où elles ne semblent pas directement liées à la connaissance que l'on tend à vouloir produire à travers la recherche scientifique, euh, ces valeurs-là, comme les valeurs éthiques, peuvent être implicites euh, dans, cer dans certains concepts qui sont utilisés en écologie et qui vont avoir, et qui vont être également utilisés en, en biologie de la conservation et donc dans le domaine de la conservation. C'est pas forcément des valeurs qui vont être explicitement endossées par les écologues. Payne, par exemple, se défend de toute prise de position du point de vue de la conservation, même si dans ses travaux, on peut lire à plusieurs moments que la protection de l'environnement prise de manière générale est quelque chose d'important pour lui, et que la conservation de, de communautés écologiques qui ont été... Euh, structuré, euh, formé par des processus évolutionnaires est quelque chose également d'important. Juste que d'un point de vue politique, et en tant que chercheur, il s'est jamais véritablement positionné, euh, mais euh, il considère dans des entretiens, il va considérer que c'est quand même une prise de position que les écologues pourraient, voire devraient avoir euh, en tant qu'écologues. Un des points importants, lorsqu'on reconnaît que certaines valeurs peuvent être implicite dans les concepts qui sont utilisés par les écologues, c'est qu'alors, le choix entre différents concepts écologiques et les buts qui vont être associés à ces concepts-là, soit d'un point de vue théorique, soit d'un point de vue pratique, peuvent être euh, donc, discutés du point de vue de ces valeurs. Une des critiques qui a été adressée au concept d'espèce-clégoût, c'était qu'il n'était pas euh, suffisamment lui-même opérationnalisable, à savoir qu'il n'y avait pas une dimension mathématique qui était... Euh, suffisamment explicite pour, pour qu'il soit utile aux écologues et aux conservationnistes. Et on a considéré que ça, c'était parce qu'il n'avait pas une portée prédictive suffisamment forte Or, un des usages en fait historiques du concept, c'est pas de produire des, des prédictions, mais plutôt des explications vis-à-vis euh, -vis de l'organisation des communautés écologiques et le rôle des espèces prédatrices au sein de ces communautés-là. Le fait qu'on on, on, on puisse valoriser des concepts qui ne qui nous permettent pas de forcément tout contrôler dans les communautés écologiques euh, au profit de concepts qui nous aident plutôt à comprendre comment euh, ces communautés euh, sont formées, de quelles sortes d'entités écologiques elles sont elles sont composées, etc. Ben c'est quelque chose qui va qui nécessite de, de de faire de faire appel à certaines valeurs. Et donc, c'est euh, tout cet ensemble de valeurs qui, qui donc bah, est plus large que les simples valeurs éthiques qui doit être amené sur la table lorsque l'on discute euh, des concepts écologiques. Antoine Dussault avait dit développer son approche à partir de Hume et de son éthique sentimentaliste, ainsi qu'à partir des propositions de John Baird Calicott. J'ai donc demandé à Elie Mermans de nous expliquer à son tour ses options philosophiques. Donc moi, la façon dont je vois euh, ou j'approche l'influence euh, de certaines valeurs éthiques dans le travail effectué par les écologues d'un point de vue scientifique. Il est informé notamment par le travail des, de philosophes et des sciences, et notamment Hélène euh, Langino, euh, qui euh, au début des années, bah, fin des années 80 puis début des années 90, a euh, proposer de, de voir euh, la science et euh, la façon dont en fait la science se fait comme un processus social. Euh, dans lequel donc différents types de valeurs euh, vont être impliquées, dont des valeurs éthiques qui moi m'intéressent. Et donc l'idée avec laquelle Antoine est absolument pas d'accord, c'est qu'on a un fossé euh, en fait entre euh, on a un fossé aussi entre les données empiriques, les données qui vont être utilisées, euh, récoltées par les scientifiques, et la façon dont ces données vont être interprétées, euh, vont euh, euh, euh, permettre de euh, de fonder certains concepts, de, de produire des hypothèses ainsi que des théories, et le fossé logique qu'on trouve entre les ce qu'on appelle les données et donc les hypothèses scientifiques euh, va être rempli euh, si, si on peut utiliser cette image-là euh, par des valeurs donc qui, qui font partie du contexte social dans lequel se fait la science et par contexte social on a ça peut être d'un un, un point de vue euh, très localisé euh, sur euh, la façon dont le quels quel scientifiques euh, font partie de quel labo, mais aussi d'un point de vue plus large, donc euh, puisque puisque la recherche scientifique elle, elle reste influencée par euh, les rapports de pouvoir qu'on peut trouver euh, de, de, dans la, dans la société en général et euh, les valeurs qui sont portées par euh, notamment les membres qui disposent d'un certain privilège dans cette soci société et donc, c'est euh, ce fossé-là qui, euh, qui, qui permet l'intrusion de certaines valeurs et que les, certaines philosophes, enfin, les philosophes féministes et des euh, scientifiques également, euh, qui ont montré comment euh, bah, certains biais sexistes vont influencer la manière dont les scientifiques analysent certaines données. Par exemple, les études qui se font euh, sur les comportements animaux, mais également sur l'évolution humaine, euh, sur la façon dont euh, euh, les comportements humains tels qu'ils sont euh, les, les comportements euh, euh, genrés qu'on va qualifier euh, de masculin ou de féminin Certains scientifiques, par exemple, les ont expliqués euh, d'un point de vue hormonal ou sur le, la façon dont le cerveau peut se développer euh, les premières années. <rire> et, euh, et ça, ça a été totalement déconstruit par des scientifiques qui ont montré que... Bah, euh, C'est absolument pas les données qui elles seules permettent de soutenir ces théories-là, euh, mais ce sont ces données-là plus certaines, ce qu'on appelle des hypothèses d'arrière-plan, euh, dont font partie euh, dans ce cas-là les préjugés euh, sexistes, euh, qui permettent de construire des théories qui amènent à dire euh, oui, on a bien une base biologique à la division des genres et au en fait qu'on a des comportements euh, Soit disant typiquement masculin et soi-disant typiquement féminin. Ça, c'est comme le contexte général, et donc moi, dans mes recherches, j'utilise euh, cet argument de ce qu'on appelle la sous-détermination des théories par euh, les données empiriques pour, euh, pour défendre que ce gap-là, euh, il se retrouve dans les, la façon dont se construit les concepts scientifiques et notamment les concepts euh, utilisés en écologie et euh, qu'on n'a pas forcément que des mauvaises valeurs qui viennent influencer euh, les concepts, mais on a aussi des valeurs qu'on peut vouloir défendre à partir de certains cadres normatifs, certains cadres éthiques, euh, comme par exemple le concept euh, historique d'espèces que j'ai déjà mentionné, pour lequel on peut comme, utiliser les, ce qui se fait en éthique de l'environnement pour défendre euh, l'usage et l'application de ce concept-là en écologie et dans le domaine de la conservation le lien entre euh, écologie, philosophie de l'écologie, philosophie des sciences de manière plus générale et éthique de l'environnement, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que en tout cas il y a une influence réciproque, c'est que l'écologie, les questions posées par la philosophie de l'écologie peuvent informer l'éthique de l'environnement, comme l'a mentionné euh, Antoine, euh, mais d'un autre côté, l'éthique de l'environnement, elle peut également à la fois informer, influencer, euh, permettre de discriminer entre certains, euh, certains concepts écologiques, mais certaines, certaines, certaines pratiques aussi qui peuvent se faire euh, qui peuvent être utilisées en écologie, le fait de balancer des histoires de mer euh, au loin dans l'océan, bah, suivant certaines approches euh, peut-être plus animalistes dans ce cas- là, ça peut être considéré comme problématique. Ça devient assez évident dans les derniers segments qu'Élie et moi sommes en désaccord sur certaines questions importantes quant à la relation entre l'écologie comme science et l'éthique de l'environnement. Ce qu'on a dit n'est qu'un échantillon du débat qui peut y avoir sur ces questions-là et pour, pour approfondir le débat, bien, Élie et moi avons, avons, avons rassemblé les contributions de scientifiques, philosophes qui s'intéressent aux questions environnementales et à leur lien avec la science écologique dans un collectif appelé Protéger l'environnement de la science à l'action qui va paraître aux éditions matériologiques le 10 mai. Donc ce recueil qu'on m'a qu dirigé avec Antoine visait euh, à remplir un vide dans la recherche francophone où on a très peu de textes qui sont accessibles, euh, très peu de textes accessibles qui vont porter sur ce lien entre éthique de l'environnement, écologie et philosophie de l'écologie. Et euh, ça nous paraissait également important avec Antoine de ne pas simplement euh, mobiliser des philosophes, vu qu'on est tous les deux philosophes de formation, mais euh, d'en profiter pour mettre en dialogue euh, bah, des philosophes et des écologues euh, sur ces questions-là et euh, en effet de proposer euh, une diversité euh, d'approches concernant le lien que l'on peut établir entre ces disciplines. Passons à présent à la seconde partie de cette vidéo, comment est-ce que concrètement on peut en venir à élaborer et appliquer des normes de protection de l'environnement Comment est-ce qu'on peut mettre une éthique environnementale en pratique. Une des manières de le faire s'appuie sur l'économie, et plus particulièrement l'économie écologique. Pour traiter de cet aspect, c'est donc à la chercheuse Lauriane Mouisset que j'ai posé quelques questions. Euh, donc, euh, je m'appelle Loriane Mouisset, je suis chercheure au CNRS. Euh, en fait, je fais de la recherche en économie écologique. C'est une discipline qui est à cheval entre l'économie et l'écologie, et euh, qui vise à étudier les questions de développement durable euh, si possible, euh, sans donner un prix à la biodiversité. J'ai un parcours euh, en, fait, en, en économie et en écologie en parallèle à l'École Normale Supérieure de Paris. Euh, puis j'ai fait un doctorat au Muséum Saint Naturel, un postdoctorat à l'Université de Cambridge, et après j'ai été recrutée au, au CNRS. Euh, voilà. Et donc en parallèle de mes travaux scientifiques, du coup je, je m'intéresse aux questions épistémologiques de euh, l'économie écologique et plus globalement de, de la nature, euh, de la biodiversité. Euh. Avec la vidéo précédente, avec Philippe Hundemann, on a un peu abordé le concept de biodiversité, et on a vu que dans la discipline biologique de l'écologie, c'est un terme qui n'est pas unifié dans ses significations, et euh, qui plus est, il est passé dans le vocabulaire courant, qui est très régulièrement mobilisé quand il s'agit de déclarer, par exemple, qu'il faut protéger la biodiversité. On imagine alors bien que les modalités de cette protection ne sont pas faciles à déterminer, et que lorsqu'il faut donner des valeurs respectives aux diverses entités participant à la biodiversité, des déterminer quoi vaut plus que quoi, et comment agir pour protéger ce à quoi on a attribué de la valeur, on a diverses manières de le faire, et probablement souvent des manières qui sont contradictoires. J'ai donc demandé à Lauriane Mouisset d'esquisser un tableau des techniques de valorisation issues de l'économie écologique et portant sur la biodiversité. Oui, alors en fait, il y a deux grandes approches, disons, pour gérer la biodiversité. Il y a l'approche que je dirais de gestion. Et l'approche de conservation. Et en fait, ce sont deux approches qui visent d'une certaine manière à un certain développement durable, en tout cas une certaine, voilà, une certaine protection de, de la biodiversité, euh, qui s'appuie sur des valeurs différentes et qui sont relatives à des disciplines aussi différentes. La première approche, qui est l'approche de gestion, c'est euh, beaucoup porté par l'économie. Pour faire ça, en fait, l'idée c'est de donner un, un prix à, aux entités écologiques, à la biodiversité, voilà et puis euh, de l'intégrer dans les décisions économiques, donc euh, porteuses d'autres valeurs, et puis de faire un arbitrage entre euh, ben, les valeurs données à des entités écologiques et des valeurs euh, données à des entités euh, non écologiques. Typiquement, si vous avez une zone naturelle, une prairie ou une, une zone humide, et vous voulez y construire une maison de santé, euh, eh est-ce que ça vaut le coup ou pas de construire la maison de santé euh, au détriment de la zone naturelle Pour ça, vous pourriez euh, eh bien, donner la valeur à la maison de santé. Donc, euh, ça va être les emplois que ça suscite, aussi le, le fait que ça va soigner des gens, les, la plus-value pour, pour la société. Et puis, vous allez donner une valeur à la biodiversité qui se trouve dans la zone humide ou à l'écosystème, la zone humide. Et vous allez mettre en balance euh, ces deux euh, approches, euh, ces deux valeurs, pardon. Euh, alors, euh, peut-être... Euh, ce qu'il faudrait expliquer, c'est comment on fait pour donner une valeur économique à la biodiversité, parce que finalement, ce n'est peut-être pas si évident que ça. Comment là, on va faire pour donner une valeur à la, à la prairie ou à la zone humide Ce n'est pas évident. En fait, il y a plusieurs techniques de monétarisation qui ont été développées. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais je peux vous donner des exemples. Donc, par exemple, la méthode des coûts de transport, par exemple. Donc ça, c'est une méthode qui vise à donner une valeur à une entité écologique à partir de euh, l'argent que vous êtes susceptible de mettre dans les transports, transports pour vous rendre et avoir un usage de l'entité écologique typiquement, c'est utilisé pour donner une valeur à un bois ou à la forêt de Vincennes par exemple, ou à cette zone humide. Si par exemple il y a des gens qui viennent pour observer les oiseaux, et eh bien en fait on va interroger ces gens-là, on va leur demander combien de temps vous avez passé dans les transports, combien ça vous a coûté, est-ce que vous avez pris une voiture, le prix de l'essence, le prix du train, etc. Et en fait plus vous mettez d'argent, plus ça veut dire que vous attribuez une valeur à cette entité-là. Voilà. Donc voilà, donc il existe des différentes méthodes de monétarisation euh, qui permettent d'intégrer en fait, la valeur de la biodiversité, la biodiversité en tant que valeur dans la décision économique. Bon, alors le problème que l'on peut, enfin en tout cas les, les questions que l'on peut, qu peut se poser, c'est est-ce que ce chiffre, euh, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il représente quelque chose Alors il y a eu plusieurs, euh, tech, plusieurs critiques, plusieurs niveaux de critiques, euh, des critiques qui étaient très euh, techniques. Euh, par exemple, est-ce que la méthode, elle capture effectivement tout ce qui doit être capturé Est-ce qu'il n'y euh, a pas des incertitudes qui pourraient être corrigées dans la méthode Est-ce que les hypothèses qui sont derrière la méthode, typiquement le fait que les, le système qui est évalué doit être à l'équilibre, est-ce que c'est une hypothèse qui est validée ou qui, au contraire, n'est pas validée bon. Voilà, plusieurs types de, de, de critiques que je qualifierais de critiques techniques. Et en fait, travailler sur ces, ces limites-là permet d'améliorer la méthode. Euh, à côté de ça, il y, y a des critiques, et c'est ce qui va nous intéresser ici, des critiques plus euh, épistémologiques qui sont est-ce que, bon, indépendamment de la qualité, de la perfectabilité de, de la méthode, est-ce que euh, ces chiffres économiques représentent quelque chose Est-ce que euh, finalement, euh, imaginons on a une méthode parfaite, est-ce que ça veut dire quelque chose en fait Autrement dit, est-ce que la, la, la biodiversité peut être un bien économique Donc ça c'est pas évident en fait comme, comme question et c'est pourtant essentiel pour savoir si l'approche de gestion proposée par l'économie, euh, envisageable ou si au contraire elle est caduque. Alors, pour savoir si les, la biodiversité ou voilà, les, les entités naturelles sont susceptibles d'être des biens euh, économiques, il faut en fait s'interroger sur les conditions euh, qui sont requises pour pouvoir être considérées comme un bien économique. En fait, il y a deux conditions. La condition d'aliénabilité et la condition de substituabilité. Alors, la condition d'aliénabilité... C'est une condition qui dit que le bien doit euh, pouvoir avoir un régime de propriété euh, et qu'il doit y avoir donc un propriétaire de ce bien et plusieurs propriétaires potentiels de sorte à ce que le bien puisse être échangé entre différents propriétaires potentiels. La deuxième condition, c'est la condition de substituabilité. Et euh, cette condition euh, implique qu'il euh, peut y avoir un substitut au bien euh, évalué. Ce substitut peut être monétaire ou non monétaire, c'est-à-dire que euh, non monétaire, c'est-à-dire euh, par une approche par le troc. On va échanger, euh, j'échange mon stylo euh, contre euh, votre cahier, Voilà, on considère qu'on voilà, a le droit d'échanger, et si on les échange, dans ce cas-là, ils vont être considérés comme substituables. Alors, est-ce que euh, les, les biens éco écologiques euh, vérifient ces deux conditions de substituabilité et euh, d'aliénabilité Alors, en fait... Pour pouvoir répondre à cette question, euh, il faut s'interroger sur le processus d'évaluation, par quel processus d'évaluation euh, l'entité écologique est-elle euh, valorisée. En fait, ce n'est pas tant la question de l'entité écologique que le processus qui est mobilisé au cours de l'évaluation, qui va être importante pour savoir si, oui ou non, on rentre dans la catégorie des biens économiques ou pas. En fait, euh, on distingue deux processus d'évaluation. De, euh, le premier processus d'évaluation, c'est un processus d'évaluation euh, dont, dont la justification se trouve dans l'évaluateur. Donc typiquement, ça va être euh, sa, satisfaction, sa satisfaction, son plaisir, son bien-être. Et ça va conférer en fait, à l'entité naturelle une valeur euh, instrumentale. Il y a plusieurs types de valeurs instrumentales. Typiquement, quand je euh, mange quelque chose, que je prélève quelque chose dans la nature et que je le mange, ça bon par exemple, bon, ça, ça va être la valeur d'usage. Euh, il y a la valeur de non-usage aussi, ça va être par exemple quand euh, euh, des agriculteurs euh, valorisent l'impact de la pollinisation par les abeilles sur leur rendement, donc euh, ils n'ont pas un usage direct de cette biodiversité. En revanche, parce que la biodiversité améliore le rendement de leur culture, eh bien, ils attribuent une valeur d'usage indirecte euh, aux abeilles par exemple. Euh, il y a donc tout un, un panel de, de, de, de valeurs, il y a après la, la valeur, euh, valeur d'option, c'est lorsqu'en fait je valorise une entité naturelle, mais pas pour un usage immédiat, mais pour un usage futur, par exemple, j'ai envie de maintenir euh, euh, les abeilles, non pas parce que je veux pouvoir euh, augmenter mon rendement aujourd'hui, mais je veux pouvoir augmenter mon rendement euh, l'année prochaine, par exemple. La valeur d'héritage qui procède de la même manière, mais qui concerne une projection intertemporelle, donc c'est-à-dire si j'ai envie de. De, si je protège les abeilles, non pas pour mon usage à moi, ni maintenant, ni demain, mais parce que j'ai envie que mes petits-enfants puissent euh, bénéficier des abeilles pour leur propre euh, culture, par exemple. Il y a ensuite euh, les valeurs, la valeur altruiste, ça, ça c'est quand je valorise un usage par mes concitoyens. Donc C'est la même chose que la valeur d'héritage, mais dans une perspective euh, intragénérationnelle. Et puis la dernière valeur qui va être la valeur euh, d'existence. Donc la valeur d'existence, c'est lorsque l'on valorise une entité naturelle et ce indépendamment d'un quelconque usage de cette entité naturelle. Typiquement, lorsque l'on valorise euh, l'ours blanc, alors que typiquement on ne va pas aller euh, faire du tourisme, ni nous, ni demain, ni, ni nos petits-enfants, ni nous, personne, personnes va y aller. Pourtant, beaucoup de gens sont attachés à l'existence de l'ours blanc sur terre. Et euh, ça, c'est parce qu'en fait, il confère une valeur d'existence à sa euh, ours-blanc et le processus en fait, de, de valorisation qui est euh, sous-jacent, c'est euh, l'idée qu'il y a des, des, des choses, des entités, euh, naturelles ou pas, qui euh, par leur existence donnent un sens à notre vie. Euh, en, en, autrement dit, ces choses étaient là avant notre naissance et, on, on, leur, on, là avant notre naissance et on a envie qu'elles continuent à perdurer au-delà de notre, de notre mort parce que ça ancre en fait notre, notre vie, ça donne un sens à notre vie, ça l'ancre dans l'histoire un peu plus euh, globale. Donc là je vais donner l'exemple de euh, l'ours blanc, mais ça peut être aussi le cas par exemple pour un retraité qui valorise euh, l'entreprise pour laquelle il a travaillé pendant 40 ans, et il n'a pas envie que l'entreprise euh, disparaisse après sa mort, euh, non pas à cause de sa retraite ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'en fait il a donné son temps à cette entreprise et qu'il a envie que cette entreprise perturbe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valeur, la valeur d'existence. Donc toutes ces valeurs sont des valeurs instrumentales. Voilà, c'est la première catégorie de, de, de valeurs euh, lorsque le processus d'évaluation se trouve dans le plaisir, la satisfaction de l'évaluateur. À côté de ça, il y a d'autres types euh, d'évaluations euh, qui vont conférer à l'entité évaluée une valeur non instrumentale. Peut-être pour illustrer cette notion, je vais prendre un exemple. Et donc, on va imaginer que vous êtes face à un paysage. Vous regardez ce paysage et vous contemplez le paysage et vous dites, voilà, ce paysage est beau. Et puis, vous observez aussi qu'il y a un cheval et qu'il y a un cheval euh, voilà, qui a l'air de souffrir. Et vous dites, ah, oh, le cheval a mal à la patte. Quelle est la différence entre les deux énoncés Le paysage est beau, le cheval a mal à la patte. Eh bien, cette différence, ça va être justement la valeur instrumentale versus valeur non instrumentale. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus. Dans le premier énoncé, quand vous dites... Euh, le paysage est beau. Vous êtes en train de conférer une valeur qui est la beauté au paysage. Okay. C'est vous qui énoncez euh, ce paysage, qui énoncez cette valeur. Mais c'est aussi vous qui réalisez euh, cette valeur dans la mesure où c'est vous qui trouvez beau ce paysage. Euh, ce paysage est beau et vous apporte une satisfaction à vous. Donc, vous êtes à la fois l'évaluateur épistémique, celui qui énonce la valeur, et l'évaluateur ontologique, celui qui réalise... Euh, l'évaluation euh, par son propre plaisir. Et ça, ça caractérise une valeur instrumentale. Dans le second énoncé, euh, où le cheval a mal à la patte, vous êtes également l'évaluateur euh, épistémique, puisque c'est vous qui énoncez effectivement cette, cette valeur, qui est la douleur euh, attribuée à, au cheval. En revanche, vous n'êtes pas l'évaluateur ontologique. L'évaluateur ontologique, c'est le cheval. C'est lui qui, par son comportement, par la, la réaction et la, la manière qu'il a de, de se comporter dans son environnement, s'attribue consciemment ou pas une propre valeur à lui-même et se confère donc cette, cette valeur de douleur. Donc dans le second cas, la, dans les cas des valeurs non instrumentales, il y a bien deux évaluateurs, mais il y a une disjonction entre l'évaluateur épistémique et l'évaluateur ontologique. Et c'est ça qui est important parce que c'est ça qui permet de comprendre qu'il y a une certaine objectivité dans cette valeur euh, non instrumentale, même si c'est vous qui générait la la la L'énoncé, hein, donc la valeur est effectivement anthropogénique, euh, c'est vous en tant qu'être humain, euh, la valeur n'est pas anthropocentrée puisqu'elle n'est pas, euh, elle elle pas centrée sur l'homme, mais elle est bien générée par un évaluateur ontologique qui est non humain, dans mon exemple, un cheval. Donc c'est les deux grands types de valeurs, euh, les valeurs euh, instrumentales avec une identité commune en fait, entre l'évaluateur épistémique et l'évaluateur ontologique et la valeur non instrumentale où il y a disjonction entre l'évaluateur épistémique qui est humain et l'évaluateur ontologique qui n'est pas humain. Alors, est-ce que euh, les entités euh, écologiques valorisées par ces deux process peuvent être ou pas des biens économiques Alors, on a vu qu'il y avait deux critères, le critère de substituabilité et le critère d'aliénabilité. Commençons peut-être par euh, le critère de euh, substituabilité. Alors, dans le cas euh, d'une entité euh, écologique qui serait valorisée par le biais non instrumental, typiquement le cheval qui a mal à la patte, ben, par définition, ça va être euh, non substituable. L'évaluateur ontologique étant le cheval, euh, bon, il se donne une valeur à lui-même, on ne peut pas le remplacer par un autre cheval. Donc là, on comprend bien qu'un bien écologique valorisé dans une perspective non instrumentale n'est pas substituable. En revanche, une entité écologique qui est valorisée par le, euh, un processus euh, instrumental euh, sera, euh, elle, euh, substituable. Puisque, en fait, la satisfaction ne se trouve pas dans l'entité écologique, mais bien dans l'évaluateur, il est tout à fait possible de trouver deux entités écologiques complètement différentes, point de vue, mais qui sont équivalentes, c'est-à-dire substituables, pour vous en tant qu'évaluateur. Typiquement, euh, vous, êtes en train de, vous êtes en train de regarder votre paysage, donc imaginons que c'est un paysage de montagne, il est très très beau, il vous... A, il vous confère un certain plaisir mais il est tout à fait possible d'imaginer que regarder un notre paysage ailleurs, un paysage euh, de mer par exemple, euh, vous le trouviez tout aussi beau et vous euh, procure la même satisfaction. De ce point de vue là, le paysage de montagne et le paysage de mer, bien que complètement différents, seront substituables, pas écologiquement, mais seront substituables pour vous dans votre processus d'évaluation. Donc les, euh, les entités écologiques, euh, écosystémiques, enfin voilà, naturelles, quand elles sont évaluées par le biais de l'instrumentalité, sont en fait euh, substituables. Alors, il nous faut maintenant euh, regarder si ces, ces processus d'évaluation vérifient le deuxième critère, à savoir le critère d'aliénabilité. Souvent, on considère que quand il y a la substituabilité, il y a automatiquement l'aliénabilité. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement le cas, donc c'est important de poser la question en tant que telle. Donc la question de je rappelle, c'est euh, qu'il y a un régime de propriété, qu'on puisse trouver un propriétaire et qu'on puisse changer de propriétaire, qu'il y ait plusieurs propriétaires potentiels. Classiquement, les biens euh, économiques sont des biens qui euh, sont générés par du travail de l'homme. Imaginons par exemple une chaise en bois qui a été euh, donc, euh, construite par la main de l'homme et donc, ben, au départ, c'est celui qui a construit qui est propriétaire, et puis après, il peut éventuellement la vendre, et donc on va facilement changer de, de propriétaire. Dans le cas euh, des biens écologiques, c'est moins évident, puisque euh, ce ne sont pas des entités qui sont issues du travail de l'homme, ce sont des entités qui sont voilà, à l'extérieur, qui existent en, en tant que telles, et euh, qui parfois ont des contours un peu flous ou diffus. Euh, voilà, euh, bon, si on prend un animal, c'est facile, mais si on prend déjà le concept d'espèce, ça, ça va être un petit peu euh, compliqué. Alors du coup, on voit que ce n'est pas si facile que ça, en fait, de réfléchir à la question de l'aliénabilité. C'est pour ça que c'est important de, de la poser. Alors, une approche un peu euh, voilà, intuitive pourrait de dire, ben, finalement, euh, il y a un propriétaire, mais le propriétaire, c'est l'humanité. Donc, euh, OK, il y a un propriétaire, c'est l'humanité, même l'humanité intergénérationnelle, hein, voilà, c'est l'humanité. Euh, donc, OK, on a un propriétaire, mais il n'y a pas plusieurs propriétaires potentiels, hein, puisqu'il n'y a pas plusieurs humanités. Donc, ben, voilà, ça ne satisfait pas le, le critère. Alors, en fait, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il y a bien effectivement un seul propriétaire, quand on réfléchit comme ça, l'humanité, mais ce propriétaire, il a la spécificité d'être pluriel, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs individus, de plusieurs entités, et euh, de par cette pluralité, une ou plusieurs euh, entités peut se séparer de l'ensemble et peut préempter en fait, le bien de manière unilatérale. Donc, euh, typiquement... Euh, euh, une forêt par exemple, qu'on peut considérer voilà, qu'elle appartient à l'humanité, très bien, mais il n'empêche que quelqu'un peut arriver et peut mettre des barrières tout autour de la forêt en interdisant l'accès à euh, toute autre personne et qui va donc du coup priver euh, d'usage ses concitoyens euh, de la forêt. Donc parce qu'il euh, y a en fait cette pluralité dans le, euh, le propriétaire euh, qui serait donc euh, l'humanité, il y a effectivement des conditions d'alénabilité, il est tout à fait possible de passer d'un propriétaire à un autre, en gros de passer du, euh, du propriétaire global qui serait l'humanité à un propriétaire euh, d'une un, sous-partie de cette humanité et qui aurait présenté de manière euh, unilatérale ou pas, hein, avoir les conditions, mais voilà, le, le bien écologique. Donc pour, pour conclure de ce point de vue-là, euh, les entités euh, écologiques, sont-elles des biens économiques ça va dépendre du processus d'évaluation. Elles ne le sont pas, elles ne vérifient pas les critères si elles sont appréhendées par un processus euh, non instrumental. En revanche, elles le sont si elles sont appréhendées par un processus instrumental. Alors, il y a quand même, euh, sur ce dernier point, euh, peut-être deux éléments que j'aimerais préciser parce que ça a été quand même pas mal critiqué. La marchandisation, ce appelle la marchandisation de la, de la nature, enfin en tout cas la, la mise en économie de la nature. Euh, notamment pour euh, deux types de services écosystémiques. Les services écosystémiques, en fait, c'est une manière un peu particulière de, de voir la nature euh, au travers des, des, des services que nous rend la nature, euh, que rend, que rend la nature à l'homme. Donc c'est une vision qui est complètement euh, anthropocentrée et qui relève parfaitement du cadre instrumental. C'est un processus euh, vraiment instrumental. Donc euh, ça rentre dans la première catégorie qui est susceptible d'être effectivement euh, monétarisée. Et c'est d'ailleurs beaucoup monétarisé, en fait, c'est beaucoup fait concrètement. Mais il y a eu pas mal de critiques pour euh, deux types de, de services. Euh, les services, Au total, il y a quatre types de services. Euh, les services de provision, donc ça c'est quand on va pêcher euh, la nature, on va prendre du bois dans la nature. Les services de régulation, c'est typiquement l'exemple des abeilles qui, euh, voilà, qui participent à la pollinisation. Les services culturels, donc les services culturels, c'est lorsque vous trouvez joli un paysage, les espèces qui emblématiques, les valorisations religieuses de certaines entités, etc. Et euh, le dernier service, c'est un service euh, de soutien. Donc ça, c'est typiquement euh, la régulation climatique, les cycles biogéochimiques, tout ce genre de choses, choses qui sont en fait en soutien euh, par rapport aux, aux trois autres niveaux. Et alors ça a été fait pour euh, ces quatre euh, grandes approches, mais il y a eu beaucoup de critiques sur les services culturels et les services de soutien. Les critiques sont un peu différentes et je pense que ça vaut le coup quand même de préciser un petit peu. Euh, pour les services culturels, euh, donc imaginez hein, par exemple le fait de trouver joli un paysage, ce, ce genre de choses. La critique, c'est de dire euh, en fait, euh, c'est très émotionnel, on met beaucoup d'affects à l'intérieur et donc du coup, c'est un peu gênant de donner euh, une, une, un prix en fait, à ce type de service. Les services culturels euh, sont, sont des services euh, complètement euh, anthropocentrés hein, puisque c'est vraiment votre évaluation à vous qui, euh, qui joue. Donc de ce point de vue-là, ils peuvent être complètement euh, substituables. J'ai donné tout à l'heure l'exemple entre le paysage de mer et le paysage de montagne qui vous confèrent la même satisfaction. En revanche, la question de la linéabilité peut être... Euh, plus, euh, délicate dans certains cas, dans la mesure où vous n'êtes pas lié directement à, à l'entité, il peut apparaître que ça peut être plus difficile de vous voler cette valorisation. Donc les exemples qui ont été utilisés ça va être par exemple euh, lorsque vous valorisez la présence de l'ours blanc ou lorsque vous valorisez euh, le fait de contempler une nuit étoilée. Est-ce que vraiment on peut vous, voilà, vous, vous voler en fait ce type de, de service, donc le service culturel offert par l'ours blanc par le biais d'une valorisation d'existence et puis bah, la contemplation euh, d'une nuit étoilée En fait, oui, on peut. Il suffit juste qu'il y ait des braconniers qui tuent tous les ours blancs. Alors que vous n'êtes pas d'accord, typiquement, on vous aura volé. En fait, les braconniers auront préempté le, euh, le, service, de, de, le service culturel offert par l'ours blanc. Concernant l'exemple de la nuit étoilée, en fait, oui, également, on peut vous, vous, vous, vous voulez ce service culturel. Il suffit en fait, de mettre plein de pollution lumineuse, pour qu'en fait, vous ne puissiez plus euh, réellement observer la nuit étoilée. Donc, en fait, en réalité, il est toujours possible de, euh, ben de vous empêcher de profiter d'un certain service. Et donc, de ce point de vue-là, euh, les services euh, culturels sont tout à fait euh, aliénables. Concernant les, les services de soutien, alors les services de soutien, ce qui semblait un petit peu étonnant, c'est que ce sont des services qui, qui vont être de très grande envergure, qui concernent la Terre entière, qui sont sur, sur, sur des temps longs. Et donc, ça paraissait un petit peu étonnant, voilà, peut-être contre-intuitif, de donner un prix à ces euh, valeurs, à ces services-là. Pourtant, euh, si on envisage ces services dans une perspective instrumentale, à savoir je veux maintenir les services parce que je veux maintenir euh, les hommes sur Terre, on est bien dans un cadre de valorisation instrumentale, et donc du coup, de ce fait, on peut être potentiellement euh, substituable. Alors se pose la question de l'alénabilité qui peut paraître un peu difficile dans la mesure où voilà, les cycles biogéochimiques, est-ce qu'on peut vraiment euh, euh, ben, préempter un, un service, priver un autre concitoyen de, de ce service, ça paraît un petit peu difficile. Alors en fait en réalité c'est tout à fait possible, euh, typiquement le climat par exemple, c'est très grande échelle, ben oui le climat en fait on peut euh, préempter le climat, typiquement les gens qui vont, euh, euh, les industriels qui vont faire des rejets dans l'atmosphère la, très très polluants, en fait, ils dérégulent le climat, et ce, alors qu'il y a des gens qui ne sont, sont pas du tout d'accord avec cette approche. Et donc, de cette manière-là, ils volent la régulation climatique de manière unilatérale à ceux qui ne sont pas d'accord. Euh, donc, il y a bien une aliénabilité, puisque le, le climat est passé d'une propriété à l'humanité, à, ben, à ceux qui polluent, puisqu'ils euh, le vole à, à ceux qui ne sont pas d'accord. Pour conclure, euh, toutes les entités euh, écologiques... Euh, que ce soit des entités, euh, par exemple un animal, voilà, quelque chose de vraiment qu'on pourrait prendre dans la main presque, ou que ce soit des fonctions, euh, donc quelque chose de peut-être plus abstrait. Euh, si euh, ces entités écologiques sont valorisées dans une perspective instrumentale, oui, elles peuvent être euh, du coup appréhendées par des méthodes économiques. Et donc du coup, les, les, les, les prix qui sont euh, mis sur ces entités-là, ont un sens de ce point de vue-là. Alors après, il y a toujours les questions techniques à régler. Hein, on peut toujours améliorer la, cette évaluation, mais les chiffres ont quelque chose à dire et, euh, et voilà, ça vaut le coup de, de les intégrer. En revanche, il n'est pas possible de capturer les processus de valorisation non instrumentales par l'approche économique. C'est absolument inconciliable. Voilà. Donc euh, si vous, pour vous, euh, ça a une importance, eh bien effectivement, l'approche économique ne sera pas suffisante parce qu'elle ne pourra, elle pourra prendre prendra en compte qu'une partie des processus d'évaluation. À ce moment-là, j'ai demandé à Lauriane Mouisset de préciser quelle option éthique soutient ce type de valorisation. Alors, euh, bah, disons que ça va être, comme c'est un cadre économique, ça va être une éthique euh, uti conséquentialiste utilitariste. Euh, L'approche économique, c'est euh, en fait, euh, on, on, parfois on a tendance à oublier, mais c'est en fait un cadre éthique. En fait, l'économie, c'est une théorie de la valeur avant tout. Et donc, il y a une éthique derrière. Et ça va être une éthique conséquentialiste. Ça veut dire que ce qui compte, ça va, ça va être les conséquences des actions. Et donc, on va mettre en pondération les différentes conséquences. Et on va prendre la, la, la décision qui sera morale, ce sera la décision qui va maximiser les bénéfices sur les conséquences. Et plus précisément, c'est un cadre qui va être utilitariste, c'est-à-dire que la manière dont on va évaluer les conséquences des différentes actions, ça va être par le bien de l'utilité, ça c'est le concept économique très important, et cette utilité, ça, ça revient en fait à la satisfaction ou au plaisir, au bien-être de euh, l'évaluateur. Et concrètement, c'est mesuré en, en euros. Donc en fait, tout ce que j'ai expliqué, c'est précisément ça. C'est en fait l'idée c'est de. Quand vous, faites une, quand vous avez par exemple, vous avez votre zone humide, est-ce que oui ou non vous construisez la maison de santé au détriment de euh, la zone humide, et euh, eh bien vous allez. Euh, évaluer les conséquences en termes de santé, conséquences en termes environnemental, sur les grenouilles, sur les moustiques, sur... voilà, Et toutes ces conséquences, vous voulez les pondérer pour savoir si oui ou non, vous devez ou pas euh, faire la construction. Et pour pouvoir euh, les, les mettre ensemble, vous allez les traduire sous forme d'utilité. Cette utilité, c'est en fait une, une expression euh, sous forme monétaire. Une fois que vous aurez donné la, la, la grenouille, elle vaut 10 euros, la santé, elle vaut 100 euros, le, la, la, le maçon, il vaut tant d'euros, etc. Vous faites la somme. Euh, de l'option « ne pas construire », la somme de l'option « construire » et vous choisissez celle qui est euh, la plus intéressante. Puis, nous avons repris le cours de l'explication avec la présentation de la seconde approche qu'elle a désignée comme l'approche de conservation. Donc, l'approche par la conservation, elle, ça va être une approche qui va être euh, en fait vachement centrée sur la notion de valeur euh, non instrumentale. Donc c'est complètement différent de l'approche économique, hein, c'est vraiment une gestion, L'approche voilà. de la conservation, c'est en fait la nature a une valeur euh, en tant telle, entre guillemets, a une valeur instrumentale, et donc de ce fait, mérite d'être conservée euh, pour ces raisons-là. Et donc, il y a euh, ben, toutes les approches d'éthique environnementale euh, qui vont être biocentrées, écocentrées. Donc euh, l'idée, c'est en fait d'étendre la communauté morale euh, à des éléments non humains. Une approche anthropocentrée, c'est qu'il n'y a que les... Euh, humains qui sont dotés d'une valeur morale et qui sont dignes donc de, de recevoir des, euh, des actes moraux, eh bien on peut étendre cette comité morale soit à d'autres entités euh, biologiques, comme par exemple une espèce, un animal, une plante, etc., soit même l'étendre, ça c'est de l'approche biocentrique, soit même l'étendre au systèmes et aux, voilà, aux des, des entités plus globales, euh, comme typiquement la montagne, le bassin versant, l'écosystème, et là ce sera une approche plus euh, écocentrique. Et en fait, l'idée, dans ces cas-là, c'est qu'en fait, il faut arriver à, ben, tout comme on gère entre différents humains une action morale, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un parce que cette personne est porteur d'une valeur non instrumentale, et bien là, ce serait un peu la même idée, c'est comment faire pour avoir des actions qui sont morales, également du point de vue de ces entités naturelles Alors, c'est une perspective qui est très intéressante. En revanche, vous voyez bien le problème qui va arriver. C'est qu'en fait, si on, on commence à donner des valeurs instrumentales à tout le monde et qu'il faut les prendre en compte euh, dans, dans nos décisions, en fait, on est un petit peu bloqué. Parce qu'en fait, dès qu'on fait quelque chose, ça peut avoir... Dès qu'on marche, on peut écraser une fourmi. Et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a... Euh, voilà, ce n'est pas si facile que ça à, à mettre en place. Il y a euh, des gens qui proposent des principes d'arbitrage entre les différentes entre les différentes valeurs, mais euh, c'est pas c'est pas évident à mettre en place, c'est très peu compatible avec l'approche économique, c'est très intéressant, c'est très stimulant, mais c'est vrai que c'est pas du tout ce qui est ce enfin, c'est très peu ce qui est utilisé aujourd'hui par par les décideurs en fait hein, qui sont qui sont qui sont très très ancrés dans un cadre économique et qui donc pour pour qui en fait l'approche par la monterisation de la nature et bien plus facile, quoi, parce que ça peut intégrer... Euh... Mais bon, comme on a vu, ça n'intègre pas la partie dans l'instrumental. Donc, on est un petit peu bloqué entre, d'une part, une approche économique qui est hyper opérationnelle, qui convainc les décideurs, etc., mais qui capte qu'une partie des processus d'évaluation. De, et d'autre part une approche de conservation qui capte aussi qu'une partie d'ailleurs des processus d'évaluation, plutôt centrée sur la valeur non instrumentale, mais qui par contre est peu opérationnalisable, enfin plus difficilement en tout cas et moins compatible avec le cadre général des prises de décision. Donc on est un peu bloqué, on est un peu bloqué quoi. Pour rester un peu plus longuement sur la question des éthiques de l'environnement, je lui ai demandé d'aborder la question des conflits de valorisation dans ces éthiques, et si elle pensait qu'on pouvait solutionner ces conflits, et comment Concernant les éthiques environnementales, donc, euh, un point qui est vraiment important, je l'ai dit, c'est euh, l'extension de la communauté morale, mais euh, ce qui est important aussi de, de discuter, ça va être les objets, euh, quel objet de naturel, quel antinaturel va être discuté par ces éthiques environnementales. C'est une entrée qui est très importante pour les propositions éthiques les plus récentes, qui essayent justement d'être un peu opérationnalisables. Et euh, je peux en citer deux, euh, par exemple, donc une approche qui va être très basée sur euh, la notion de biodiversité sauvage. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir à comment, en fait, on peut euh, ben, préserver une forme de biodiversité sauvage euh, par une, une certaine approche en particulier, donc qui va être la, la valeur euh, non instrumentale. C'est euh, très intéressant, il y, a, il y a plein de principes qui ont été proposés, euh, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'on voilà, se focalise du coup sur un certain, un certain type de biodiversité et on ne traite pas toute la question de la crise de la biodiversité. Euh, à l'opposé de cette approche, par, euh, plutôt centrée sur la notion de, de wildness et de biodiversité sauvage, il y a une approche un peu plus intégrée. Euh, qui va être centré sur ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, donc la biodiversité qu'on va euh, euh, croiser dans notre quotidien, typiquement les brins d'herbe que vous avez euh, entre les dalles euh, dans la rue, euh, voilà, ce genre de choses. Et là, euh, l'approche ne peut pas être basée évidemment sur la biodiversité sauvage, puisqu'en fait, on voit tout de suite qu'en en fait, on est dans un rapport, dans un système qui est très imbriqué entre la société et la nature. Et là, dans ce cas-là, le, le concept va être plutôt euh, le concept de, de soins. De care, et donc euh, du coup, l'idée c'est plutôt d'avoir une relation euh, de, comme un médecin en fait vis-à-vis -vis de la nature, de prendre soin de cette nature, et que c'est par cette, par cette euh, expérience de, de, de soin vis-à-vis -vis de la nature qu'on peut aussi du coup avoir une approche, euh, une expérience en fait de. Euh, de la nature qui va être euh, transformatrice, c'est-à-dire qui va permettre effectivement de changer notre comportement vis-à-vis -vis de la nature de sorte à en fait la préserver, l'intégrer davantage dans nos, dans nos prises de décision. Donc ces deux approches-là, euh, par la biodiversité euh, sauvage et la biodiversité ordinaire et le soin, l'idée c'est vraiment que par ces concepts, il y a vraiment une ambition opérationnelle transformatrice, c'est-à-dire on essaie de, de convaincre, enfin d'avoir un concept qui va conduire les gens à modifier leur rapport au non-vivant et donc avoir des, euh, des, des pratiques et des, des, des, des actions qui vont être plus compatibles avec la, le, le maintien de, et la préservation de la biodiversité. Au final, on voit que euh, la biodiversité, c'est un, enfin, une entité euh, euh, bon, écologique, mais aussi philosophique, qui est très intéressante, qui, est, qui a permis en fait, de, de développer plein d'approches, plein de, de réflexions, euh, Donc à la fois l'approche de gestion par l'économie, puis des approches... Euh, de conservation par l'éthique environnementale. Et moi, à mon avis, je pense qu'il n'y euh, en, en a aucune des deux qui est euh, prédominante par rapport à l'autre. À mon avis, je, je, enfin, moi, je pense que la solution va passer par la pluralité euh, des approches. Et qu'en fait, on a besoin d'avoir toutes ces approches-là pour pouvoir vraiment capter au mieux euh, notre relation au monde et également faire évoluer notre, euh, notre relation au monde. Certains vont être plus sensibles à certaines approches, d'autres à, à d'autres. En revanche, il faut avoir en tête la limite de chacune des approches euh, et je pense notamment à l'approche la euh, enfin, économique qui est euh, quand même très très critiquée et euh, avec certaines critiques qui peuvent parfois être fondées, euh, il n'empêche que ce n'est pas parce qu'on a des limites que euh, ce n'est pas du tout euh, opérationnel. A l'inverse, il faut quand même avoir conscience de ces limites et ne pas croire que par l'approche économique on va pouvoir tout résoudre. Voilà. Donc je pense que chaque approche a ses limites, euh, chaque approche peut être utile, ce qu'il faut, c'est vraiment les manipuler euh, euh, à bon escient, au bon moment, et avoir conscience qu'il y a d'autres approches qui sont, euh, qui sont utilisables. Voilà, cette vidéo se termine. On poursuit et clôt la série écologie à l'IHPST avec la prochaine vidéo, qui sera consacrée à la question de la prédiction. On y parlera de modélisation, mais également de nucléaire. Je vous dis à très vite pour cette suite et fin.